Je Je bouge! Bouge! Oh! Ah oui, brique, il est grand! Oui, oui! Ah oui! Il y a une cuvette de toilette! Hein. Avec des munitions à l'intérieur! Logique! Mais briques quand même! Mais briques c'est quoi ce corps? C'est toi qui as la capacité de soigner donc évite de mourir! Reste ouais, loin! Euh, non? Non, c'est pas lui Non, non, c'est Roland Mais faut il faut qu'il active la ah compétence, hein Ah, donc du coup, on n'a pas de soigneur Bon, bah, tu peux non. mourir, il a pas de problème Bah, en fait, si tu veux, euh, ça fait trois, ça fait deux fois que je fais le, le... le tout petit tutoriel, donc... Euh... Ouais, tu que gardes que tu le même perso à chaque fois, quoi Bah, en fait, euh... j'ai pas fait gaffe... Ah, attends, il y a un truc en hauteur. Hop. Et c'est un... radar <rire> C'est le boucher du coin hmm. Ça va coûter cher pour le réparer, quand même Il vaut vraiment le coup lui, tire pas dessus, Anaïs <rire> Oh, il fait nuit Joli Bravo C'est du, du blanc ouais, pas... hein, pour l'instant Ouais mais attends, tu l'as laissé, elle a fait son shopping hein. <rire> Oh tu chantes il s'est plus où de <rire> de la tête <rire> Il danse, clap trap, danse. Non, on l'a bugué <rire> On a bugué claptrap. Bonjour Nous, amis <rire> On va juste venir piller tes affaires Bon, avis tu suis parce qu'on t'entend pas, en fait Mais comment ça se fait T'as pas de micro Saute si tu n'as pas de micro <rire> D'accord... Saute si, en fait, ton micro est réglé tellement bas qu'on t'entend pas <rire> D'accord. Mais yeah. le problème pour l'instant c'est juste qu'on entend rien. Euh, c'est quoi ces nains Shotgun. Qu'est-ce qui se passe Ah il nous a tués l'enfoiré Ah euh, ouais attends, attends on analyse quand même un peu. <rire> Moi je marche hein <rire> Je sais, je sais mais, euh, hein, euh, mais euh, Conan, hein, t'es pas obligé de courir, tu sais, hein. <rire> non mais j'avais vu un speedrun, justement, où le, le mec tracé jusqu'à ce moment-là. Et... Bon, Naïf, tu veux non. Attends au moins qu'on te pose la question Ah mais il... Ah, il celui-là Attention, il y a un mini-moi Ah Aïe, aïe, aïe, aïe, Couché Comment t'as fait ton compte encore Non c'est pas vrai, tu nous as pas fait un glitch en moins d'une heure du jeu. <rire> non mais ça sert à rien de tirer à mon avis. Il y a une stratégie pour le battre L'autre gros en face ou on y va comme des bourrins En évitant de se faire toucher. Bah écoute, moi je peux y aller en bourrin, après vous. Oh, yeah. <rire> vous avez visé toutes les toilettes hein mm -hmm. C'est très important de viser les toilettes visiblement dans le jeu. On se calme, Brick, on se calme. C'est tout doux. Ah, les Pigeons attaquent. Euh, attendez, moi, il y a trop de monde. Plus de joueurs, égales ennemis, nip, nip, nip, et là c'est le meilleur butin. Le meilleur butin est égal, de toute façon faut le diviser en 3, doigt, doigt, longtemps qu'avant. La <rire> vache c'est quoi ces sauts qu'ils font Blood Eh ben il a l'air content. Euh ouais on va un Anaïs là j'ai l'impression. Anaïs, t'as compris que laisser appuyer la touche majuscule, ça permet de courir. En même temps, Conan il est en train de nous coller un avant. <rire> Attends, tu viens de faire un saut et tu passes niveau 7 ouais. mec fou, il fout une poubelle, il faut gagner un niveau, ouais Alors, il y a un truc avec des spagnons là-bas au fond mais sa malérabilité est dangereux. Ouais cool, on va y aller alors. payo ah, ah oui, il y a des dégâts de chute ici. Mais arrêtez de me filer des boucliers, j'en veux pas de vos merdes J'arrive j'ai besoin d'aide J'ai besoin d'aide J'sais pas comment on fait pour aider Mais ah arrête de beugler <rire> C'est pas vrai Arrête de beugler bon, C'est sympa comme lieu de vacances quand même hein Faut juste faire attention aux animaux de compagnie et aux voisins. Wow, you're not dead. <rire> ah, ce bon vieux clap trap, hein. toujours le mot pour rire. Ah, ah bah il a pris feu. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette arme Prends oh, la vague, mec.